J'ai connu Mooncard en 2018 sur un stock de l'Ordre des Experts Comptables de Paris et 48 heures après, j'ai reçu ma Mooncard et je l'ai testée et je l'ai déployée naturellement chez, chez tous mes clients. Bonjour, je m'appelle Joseph Seraf, associé cofondateur du cabinet Cantis. Cantis, c'est un cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes. L'ADN de Grantis, c'est Finance, Organisation et Stratégie. La fusion avec le cabinet de Mylène Perez nous a permis en 2021 d'accroître de manière significative notre productivité. Nous avons embauché, nous avons créé d'autres activités nous proposons aujourd'hui des services bien plus vastes, la formation, le placement de consultants en informatique, du conseil, des consultants. Adopter la digitalisation, c'est adopter la productivité et amener justement ces utilisateurs à créer plus de valeur ajoutée. Alors, la digitalisation, c'est simple quand c'est un état d'esprit. Et Cantis en fait, accompagne les chefs d'entreprise à euh, évoluer. On aime en fait cette évolution euh, d'entreprise euh, qui, qui évolue toujours autour, du, autour de son client, autour des, euh, de l'amélioration continue du produit, euh, qui met vraiment le client et le produit au cœur du service. Et c'est ce, ce qu'on partage en fait avec Quantis euh, avec et la Moodcarne. Que ce soit des commerçants, que ce soit des chefs d'entreprise. Aujourd'hui, Quantis s'est déployé la Mooncard à tout type de clients. Kantis a d'excellents retours clients sur l'utilisation de la Mooncard. Vraiment, on a des clients qui commandent, qui commencent, qui se testent avec une ou deux cartes pour tester le produit, pour être accompagnés. Et ensuite, ils arrivent très très rapidement à déployer toutes les cartes sur tous les utilisateurs. Kantis a pour ambition d'être la référence des filiales françaises des groupes internationaux et Mooncard a tout à fait sa place dans ce, dans ce co-développement avec Antis pour répondre aux attentes et aux exigences de ses clients.